Ah, allez, va devant. Ouais. Ça été... Gauche! Je vais faire un petit bébé contre l'arbre. Ça, c'est à peu près inévitable avec monsieur. Attention, gauche! Che bello. Sei bello. Hai proprio idee, on va ça va aller. On va On de se rendre. On va a des suspensions. Ouais. se Je suis pas fou, Stop Je vais m'arrêter deux secondes J'en peux plus